Bonjour à tous, alors je suis avec Alex aujourd'hui. Salut tout le monde. Voilà, pas de Julien, mais le principe est le même. Un bon sidekick pour faire une bonne émission. Alors aujourd'hui, si on s'est réunis, c'est pas pour rien. C'est parce qu'on... En fait, on va pas se mentir. Sur MDCU, on fait des trucs qui sont bien, des trucs qui sont bah, bah, moins bien. Moins bien, fortement. des fois. <rire> et il y a des trucs qu'on n'aurait jamais pensé faire. Et je pense que c'est un peu le ouais. cas aujourd'hui. Clairement. C'est le... presque un retour en arrière de 20 ans pour moi. Mmh. 30 pour alex mais euh, <rire> mais c'est l'idée quoi et c'est justement pour ça qu'on s'est réunis c'est pour fêter euh, la jeunesse finalement puisque comme vous pouvez le voir ici mmh. on a eu des stickers marvel donc aujourd'hui on va même pas parler panini comics mais vraiment panini bah, avant tout stickers, en fait Stickers, c'est ça hein. c'est ça et c'est vrai que quand ils ont annoncé euh, l'album de stickers je me suis dit bon bah c'est un truc euh, bah, pour les jeunes quoi enfin je me suis dit on n'était pas vraiment le public ciblé et et franchement, en feuilletant, en regardant la qualité de ce bouquin, comme on va vous le montrer, bah, on est assez impressionné quoi enfin c'est bah, clairement pour les fans de comics avant tout quoi c'est c'est ça et puis ben bah, on va vous montrer on va on va attaquer on va on va commencer à en sachant que justement ça panini l'avait dit que le... le livre allait être avant tout pour les fans de ouais, comics tout à fait bien sûr il suffit pas de le dire après ça, il faut le faire moi je me suis dit euh, un argument de voilà. vente euh, et, et non c'est le cas franchement au niveau de la qualité ou même au niveau la qualité du produit en lui même je veux dire mais même des dessins c'est vraiment du très bon travail la cover elle est signée Simone Bianchi mm -hmm. C'est vraiment du très très bon boulot. Je vais vous montrer l'arrière également. Hop là. tu pour Voilà. Quand même. Ça forcément. Bon, après, le principe reste le même. On ouvre, on a un peu triché, on a déjà découpé. Et euh, on prend les stickers et on les colle dedans. On espère ne pas avoir trop de double. Ouais, c'est ça. Ça peut être déjà pas ça. mal. En termes d'infos, vous sachiez, il y a 192 stickers. Si je dis pas de bêtises, je vais regarder C'est ça, c'est ça. Ouais, c'est ça. Il y a 48 spéciaux. Comme vous allez... Bon, on va espérer en tomber dessus. Pour je vous le... les montrer. Comme pour les gosses. Ouais, on partage. Donc, euh, bon, on va vous montrer tout ça. On va faire... Petite séance de déballage et puis on va s'amuser pour coller tout ça. Au bout d'un moment, il faut bien coller, on est ouais. désolé. désolé. Mais comme ça, vous allez découvrir avec nous qu'est-ce qu'on va ouvrir. Allez, comme à l'époque, il faut que j'ai ça, il faut que j'ai ça. Allez, on attaque. Alors, ouvrons tout ça. On va regarder. Mec, la dernière fois que j'ai fait ça, c'était... Euh... <rire> J'étais en sixième. C'est un peu... Wow, oh, peut même encore... Euh... encore ouais. avant. Ouais, oh, je t'ai pas dit combien. J'ai fait de sixième aussi. Ah, ouais. Ah. Ça va être ça. <rire> bon, alors. Alors Dans va... chaque euh, Moi, pochette, il y a, à chaque fois, il y a une Ici. carte. Voilà, Donc, exactement. Il y a des, des la cartes. Carte, ouais. Je vais vous les mettre là. Ouais, Sur le blanc, ça, Et ça, les ira. ça ira un peu mieux. On va vous les foutre sur le blanc de la table. Ça va être plus sympa. Hop. Et hop, bah même comme les vous le voir bah il il euh... même les autocollants, ils sont ouais, solides. Ouais, ouais c'est vraiment vraiment très stylé. Ils sont durs. Hop, parce on ah, voit ah, non, on voit plus des des super. Là j'ai une moitié de stick hop oh, de aussi en ouais, as huile mais pas la, la même. Bon, on va espérer de pas avoir trop de dos. Alors, comment se, se compose le comment comment est découpé le bouquin Vous avez plusieurs pages euh, bah, pro-super-héros, forcément, soit des double-pages, soit des pages simples, suivant le super-héros. Les cartes fantastiques, vous avez double page par exemple. Au fur et à mesure que vous avancez, vous avez d'autres choses. Donc, vous avez un espace uniquement dédié aux cartes, comme vous pouvez le voir ici, transparent. Voilà. Vous avez quelques pages, vraiment, on peut dire, euh, pro-Marvel. Euh, pas super-héros, mais tout ce qu'il y a autour. Donc, mmh, par exemple, vous tout avez à une nous, page ouais, tout Stanley, fait, ouais. Jack Kirby, Stanley, ouais, fait, ouais. sur les artefacts, donc avec le cube cosmique, ouais, ouais, tout ça. Fait. Donc il y a quand même un peu de tout le, le produit, de manière générale, est assez complet. Hein. Euh... Je sais pas si vous avez vu, ouais, les, les pochettes, c'est 5 euh, euh, stickers. C'est ça, 5 ouais, stickers ça. et une carte. Voilà, c'est que vous sachiez, voilà, et euh, en termes de prix, la pochette que je vous dis pas de baisse, je vais regarder la petite feuille, bah c'est 1€ tout simplement. Et puis vous pouvez acheter ben, les petites boîtes comme on a, ben voilà. Euh, vous pouvez avoir jusqu'à 50 euros, ben, les pochettes, 50 pochettes. Voilà. Donc c est, c est, Sachant que, que l'album en lui-même il est à 7,90. Voilà, voilà. Comme ça, Et alors, prix, apparemment ça fait un moment que ça existe, mais moi j'étais pas au courant quand, quand j'étais gosse. Mais enfin euh, quand j'étais gosse, non, parce que les, ça existe Les d'échange. les forums d'échange. Ouais, ouais, C'est-à-dire que ouais. si vous galérez ouais, ouais, à avoir vos cool. deux derniers stickers manquants, vous prenez pas trop la tête, vous allez sur les formes d'échange où il y a même qui, qui y est d'ailleurs et qui euh, va vous coacher, va vous aider pour compléter votre livre ça. Vous n'avez pas du tout. À notre coup, époque, c'était à, à la récré, ouais, voilà, Avec notre ça. paquet comme ça. La... De, de, de, encore un peu ouais, hein, Bien quoi. sûr, mais quand tu arrives avec ton paquet de double comme ça, qu'il fallait échanger et tout. Donc, euh, nous voilà. Bon, bah, on va peut-être coller un peu. Ouais, oh, quand trop. même. Allez. a À l'époque, il y avait des infos à l'arrière. Voilà. On va, 100, on va commencer 601, avec une facile. Sans moi, le collage. Donc, 140 Vas-y. Fais. Alors comment ça se passe Tiens, on va regarder un Alors là, pour l'instant, je tourne la page. Ouais, merci. Je n'avais pas vu. Donc, ouais, non, comme alors, on peut le voir, voilà, deux, deux héros. Voilà, Batman, vous avez euh, à chaque fois une page dédiée aux héros, mais Désolé, vous avez aussi à chaque ça. fois des petites informations, des petites descriptions sur les différents personnages. C'est quand même cool. Ouais, très très sympa, en effet. Avec ouais. plein de petits détails là. et tout. Voilà, c'est la partie délicate. Tu fais ça super bien, en tout cas, tu vois. Ouais, coup, ouais, tout. on va voir à la fin. Hein. Ouais. <rire> Oh vache Eh, hey, pas comme ça, ça va aller. Le mec qui se met la pression pour rien. En tout cas, je suis en train de calculer à peu près si on met à peu près autant de temps pour coller un sticker. Je pense la vidéo ouais, va non, durer mais deux mais heures et demi. Non mais c'est le premier, le premier. attends, attends. Là, on va refermer pour le deuxième. Ouais, tu vois, il y a des, vraiment des, ce genre de, de cartes très très sympa. Je sais pas si, voilà, la caméra elle est vers ici, hop. Avec la pochette d'Amazing. Ah oui, vous avez aussi une Vraiment BD, maintenant que cool, vous quoi. la voyez, vu que je tournais pas, vous ah avez oui, également exactement. une BD inédite en France, inédite, mais que ouais. vous devez quand même compléter à coup de stickers. C'est énorme, c'est tout simplement énorme. Ouais, c'est bien cool, ouais. Alors, 170. Vas-y, pendant que tu fais ça, moi, j'avoue, je continue. Ouais, du coup, la répartition, c'était peut-être ouais, mal... Ouais, vas vas-y, vas-y, vas-y, on va regarder ça comme ça. Donc, ah, ça... Donc pas là, pas ça pas tombe bien, je vais devoir mettre un stickers pour compléter euh, l'histoire. Ah bah, l'histoire, tiens, justement, tout simplement. Ah bah... Voilà, tiens, une petite euh, brillante. Je sais pas si on ah à voir, si tu n'arrives pas à tourner vers le la caméra. Ouais bon, débrouille-toi. Ouais, la petit, cover, toi, Je me débrouille. Voilà. Merci, je vais être super joli comme ça. Hop. Alors, bon alors là, il s'agit de pas merder. T'as un peu de travers, un peu plus à gauche, ouais. un peu plus à droite. <rire> alors moi je vous conseille de le faire seul, plus. ce genre d'activité. Et surtout ouais. pas avec moi quoi. Et encore moins avec Alex. Ouais, merci. Ouais, ça peut pas dégueu. Hop là. Attends, franchement, est-ce que ça se voit bien Franchement, c'est superbe. Non, franchement, c'est ouais, cool. C'est sympa. Cool. Bien vu, bien vu. Tiens, montre la, la petite capitaine. La, la, la... Attends, qu'on trouve un plan où on a de la lumière comme elle brille. Euh, euh, euh. Bon, on vous refera un plan plus propre juste à la fin. Mais ouais, donc, comme vous pouvez le voir, c'est un petit sticker, c'est un peu plus exclusif. C'est 42, si tu veux. Bon, après, t'en en une quand même. Il y a un truc qui m'avait pas manqué quand même, c'était décoller les stickers. <rire> Coller, ça va, mais décoller, c'est vrai. C'est pour ça que c'est cool si tu as des gamins, tu leur confies la tâche là. Ouais, c'est pas mal ça. Aussi. Et puis après, tu leur dis, tu touches plus au livre de papa. Voilà. C'est le livre de papa. Tu es papa. Et, et voilà, après, tu touches. C'est les affaires de papa, on touche pas. Regardons la suite. Pour l'instant, on est plutôt chanceux. Je vois pas de double à l'horizon. Non, pour l'instant, ça va plutôt bien. Ouais, c'est plutôt cool. Il y a aussi des images quand même qui sont, euh, qui sont cultes, quoi, qui sont ouais, connues à peu de tout le ouais. monde, comme vous pouvez le voir. Hop là. Ouais, non, amazing, les covers, enfin tout, tout. Je veux dire, ça, c'est des cartes qu'on celui-là aussi. C'est des cartes qu'on n'a même pas besoin de présenter. De manière générale, les covers. Donc, ça, c'est les fameuses cartes qui reprennent les covers les plus connus de la Maison des idées. Et ils ont bien choisi, je veux dire, ça n'a pas été fait au hasard. C'est archi connu. Bah, écoute, on va les ranger quand même, on va essayer. Alors, vous avez un petit carré à chaque fois à cocher pour dire si vous l'avez ou non. Et bien sûr, après, vous glissez la carte à l'intérieur de l'espace dédié, alors là, il me faut un C2, hop, C2, alors reste à savoir maintenant où est le C2. Bon courage. On va voir ça. Mais c'est pas dans, dans ces pochettes plastiques justement Bah si, si. Ah ouais, voilà, c'est bah, dans l'ordre, du coup, un, 2 Bah ouais, j'ai envie de te dire ouais, ça me semble logique. Hop. Et du coup, j'ai pas regardé parce que j'ai été un peu trop vite, justement comme les mioches. On va voir ce qu'il y a derrière, parce que je pense qu'il y a des choses quand même. L'histoire de Peter ouais, Parker. Hein. tout simplement. Ouais. Voilà. Ah, et la date et de la sortie, date de la cover 1, hein, carrément cover cool. Amazing Fantasy, ouais. 15 août 62 ouais très sympa, très sympa pour ça. c'est cool aussi, ouais le Petit côté... Euh... Alors, vu que t'as as fait le main, je te laisse coller deux, trois trucs. <rire> ouais youpi. Alors, attends, vas-y, je vais récupérer ça. Je vais te laisser un peu ouais. t'amuser. Ah, t'as pas fini Oh, bah, tu penses bien. Mais euh... même, là, on n'en a pas beaucoup parlé, mais même les descriptions sont, sont carrément cool. Les descriptions des différents personnages. Donc, euh, on va prendre la toute première, par exemple. Hop, donc là vous avez donc la page des 4 fantastiques, la description bah, des personnages de manière générale, ici vous avez euh, les euh, où est-ce qu'ils apparaissent pour la première fois, où est-ce qu'ils sont situés, par qui est-ce qu'ils ont été créés, et vous avez ensuite des détails concernant euh, le la suite, on va dire, des aventures. Ouais, Donc là, par fait. exemple, le concernant les 4 Fantastiques, ouais. on parle des enfants des quatre, des quatre Fantastiques. Pardon. Ce que je trouve aussi très sympa, c'est qu'on ne soit pas euh, limité au côté marketing, le côté euh, moderne, les dernières sorties des quatre Fantastiques. Oui, voilà, oui, oui. On, on a des visuels ben, qui sont de différentes périodes, différents Bien âges. Sûr. Et ça, c'est vraiment sympa, justement, de pas être resté que sur le côté moderne pour aller attirer que le nouveau lecteur et aussi avoir euh, bah, les plus anciens. On a, il y, a, une, y, a pour, il y en a pour tout le monde quoi. On est a ça qui est, une période qui est plus cool. moderne qui est justement ouais, à fait. la fin, voilà. qui est qui est plus petite hein, d'ailleurs oui, oui oui tout à fait. Hop qui est ouais c'est celle, celle, celle là où on a euh, la nouvelle Miss Marvel du coup on a euh, Miles Morales. On a X23 même carrément cool aussi. On a Amadeus Cho qui est le, le dernier Bruce Banner mm -hmm. en date, enfin le dernier Hulk en Hulk. date ouais, tout à fait. Donc euh, non, clairement. Euh, c'est ça, c'est qu'il y, y en y a, y a, a tout vraiment tout. tout le monde, ouais. c'est ça qui est vraiment un côté très sympa, c'est que c'est pas, et puis comme on dit, on pensait que c'était peut-être réservé d'abord aux enfants, le côté marketing, et ben, finalement, ben, ça s'adresse vraiment aux, aux fans de comics, c'est complet quoi, c'est ça qui est vraiment... Non, c'est clair, c'est clair. On remplit Bon, ben on remplit. Ce que bon. je vous propose, c'est qu'on va faire une petite tour de magie grâce à la vidéo, on va s'amuser à remplir, puis à la fin, on vous montre tout ça, et puis on en discute encore un peu. Ouais, clairement. Allez, c'est parti le lendemain matin, donc, non quand même pas, mais c'est clair, ça prend du temps qu'on qu on veut le faire comme il faut. Exactement. Alors, on s'est plutôt bien démerdé. Ouais, franchement, c'était très trop... sympa. C'était cool, c'était carrément cool, pas de gros raté, complètement double finalement. Et au final, bah ouais, sur, sur 10 paquets, seulement 4 doubles, bah, le taux est plutôt non. correct. Hein, franchement, non, franchement, ça, ça, ça va, fait, ça ça va. fait bien cool. plaisir quand même. Alors, on, vous allez voir à peu près le, le résultat final, on va tourner. Alors, on ne savait pas trop à quoi correspondaient finalement les stickers euh, argenté, spéciaux, spécial, voilà, argenté, argentés et texturés. Et, texturés, et en ben fait, en ils en sont fait, carrément ben cool. Et ils ouais, sont ouais. texturés, ouais, quand vous passez le, les doigts dessus, bah, vous sentez bah, que la pellicule n'est pas pareille, voilà, qu'il y a du relief. Fait. Non, et puis au final, on s'aperçoit, bah, quand on tombe sur des pages plutôt remplies, bah, que ça va vraiment être un album vraiment, vraiment sympa, vraiment divers, avec un, un peu de tout. Enfin, franchement. Ça, ça a de la gueule quoi, non, on, franchement, on a oui. des pages voilà qui sont pas, qui sont pas encore remplies, bah, voilà Alors, avec 10 paquets on va pas aller. Il faut faire un peu plus attention quand même, on, on l'a bien vu, quand on colle ouais, vraiment tout au milieu à fait, du ouais. livre ça, là c'est déjà un peu plus costaud, faut pas hésiter ouais. à appeler ça. Au niveau ouais, de, la, de la reliure c'est assez compliqué et puis des fois vous, vous tombez sur bah, des, des doubles, des doubles à <rire> mettre au niveau de la reliure Donc Voilà, c'est a, le, le, pas on a si ça une fois je crois ouais, que ouais, c'était simple. double stickers comme tu dis en plein milieu du bien là c'est costaud C'est pas simple en effet on a réussi quand même non, hein, a, euh, et 10 ans d'expérience 10 ans de maternelle <rire> à connaître les choses bon, ça passe nickel hein. ça passe non on a même euh, on l'avait pas vu on en a même un, un de 4 voilà. donc on a des, pas mal de doux mais on en a même un de 4 où j'en ai ouais. eu que deux voilà. de oh, on en a eu que 2 voilà. pas de chance hop donc les cartes toujours ouais, bien bien sympa. ça ça c'est vraiment un, un gros plus c'est peut-être mon coup de cœur moi ouais, c'est les cartes en fait ouais. c'est énorme énormes. puis ouais comme ça à l'intérieur c'est ça donne un côté vraiment très classe, un, entre guillemets, un simple album de stickers. tu as ce côté vraiment plus classieux, vraiment produit un peu plus de, de, de, de luxe, quoi, entre guillemets. Ouais, quoi. Et puis ça offre un, un... un minimum de, de variation, quoi. De... Bah C'est ça, est, on est vraiment loin de l'album la, de, de, de, de notre enfance, quoi. Ouais, du, du truc euh, voilà, qu'on remplit, et puis qu'après, bah, on le foutait de côté, et puis c'était fini. contre, ah, on est une page, ouais, on est à zéro. Les héros ouais, Urbains, là, on est à... Ouais. Voilà on voit que Panini a essayé de faire les choses vraiment super bien entre ben voilà c'est des petites attentions, des petits détails, mais euh, franchement voilà on, on est assez loin de, de, des albums de, de, de, de quand on était gamin quoi clairement il faut le dire là on a un album quoi. Enfin, ça, ça vaut le coup, clairement, pour pour 7 ,90. Bon, après, euh, voilà, après, faut parcourir les, les forums d'échange. Toujours le facteur chance. Maintenant, ça. il y a quand même le forum. C'est ça. Bon, enfin, voilà, avec Internet, pas... maintenant, je pense que sur les différents forums, les communautés. Bah, et puis vous êtes ailleurs, supposé machin. le faire pour plaisir, après. On ne va pas ça se mentir. Il faut faire preuve de votre patience, quoi. On vous le conseille. Panini avait raison. Ce n'est pas juste pour les gosses. C'est clair. Clairement, le fan il s'y retrouve. Ah oui ben clair. Enfin, voilà, donc voilà. Bah, on va vous mettre encore quelques petites images là pour, pour terminer, pour voilà, vous montrer mais quelques gros plans. Mais... Nous c'est fini. Nous c'est fini, on voilà. Vous on vous dit au revoir et puis au revoir, merci bientôt. de nous avoir. Suivi. Ciao, ciao. Ciao. Il ouais, y a mon crâne qui brille aussi. <rire> ouais, on n'a pas maquillé. <rire> J'ai déjà une blague <rire> par rapport à ça. Non, mais c'est pas grave si t'en fais pas. Hein,